Bonjour, je suis tout à fait heureux de vous retrouver pour le nouveau secret du jour qui me semble particulièrement important parce que personne n'en parle. Alors si on n'en parlait pas parce que ça n'était pas important, euh, je suis comme vous, ce serait pas très intéressant. Mais vous allez voir que c'est tellement indispensable qu'on se demande pourquoi la plupart d'entre nous passons à côté. En fait, le secret est caché ici. Quand je fais ça... Est-ce que c'est une prière Non. Est-ce que c'est une position qu'on imite Je n'espère pas. Est-ce que c'est un moyen symbolique de référer au chakra du cœur Ah, ça devient plus intéressant. Est-ce que c'est un moyen physique, pragmatique, utile, d'essayer de nous connecter au vrai battement du cœur Comme si nous avions un stéthoscope entre le dos des pouces et le milieu du sternum Bien sûr. Ça m'a toujours surpris, presque pendant les 15 premières années de ma pratique, que personne ne m'ait parlé du, des battements du cœur, d'essayer d'écouter ces battements du cœur, avec ou sans les mains, on va en reparler juste après. Et c'est lors de la rencontre d'un maître qui a commencé à m'y intéresser, que je me suis dit, mais pourquoi jusque-là on ne m'en avait jamais parlé C'est une telle évidence. Ça nous permet tellement de nous reconnecter avec l'instant présent, avec nous-mêmes, avec quelque chose d'apaisant ou qu'on doit apaiser. Et là, je me suis dit, mais en fait, tous les gens qui ne sont pas nécessairement des experts en yoga en parlent. Les apnéistes, ceux qui font de l'apnée, disent oui, mais moi, je gère les battements du cœur grâce au yoga, les respirations, la méditation. Et nous, les yogis, donc, on ne le fait pas. Ça m'a semblé tellement stupide. Et ça m'a semblé du coup tellement évident et important de vous en parler. À chaque fois que vous allez mettre, à partir de maintenant, j'espère, vos mains lentement au milieu du sternum et non pas plus haut ou plus bas, vous comprenez pourquoi. Non, pas que ce soit faux, c'est que la symbolique, en tout cas si c'est celle que vous acceptez ou cherchez, c'est d'aller au contact des battements du cœur et du chakra du cœur. Vous savez qu'en yoga, les vérités sont souvent multiples. On ne se contente pas de regarder que le corps. Que les énergies, que la psychologie, que les émotions, mais l'ensemble de toutes ces données. Donc, la prochaine fois que vous allez mettre vos dos des pouces ici, vous allez essayer de chercher les battements du cœur. Pour ça, vous allez voir que ça augmente votre concentration et votre apaisement. Ensuite, il n'est pas certain que vous captiez les battements du cœur là, précisément. Peut-être, et ça va peut-être vous surprendre, que vous allez les sentir au bout de vos doigts dans la gorge, dans les tempes, dans le ventre, dans l'aine ou à quelque autre endroit, c'est vous qui verrez, c'est vous qui sentirez, ils sont nécessairement quelque part. Il faut affiner son attention subtile en détail et vous allez voir à quel point ça va augmenter votre bien-être. D'ailleurs à propos de bien-être, ceux qui ne l'ont pas encore, je vous mets dans la description au dessous un lien vers mon, ma fiche mes conseils pour vous aider à augmenter concrètement votre bien-être. C'est le yoga anti-stress, sur le lien que je vous mets donc, je vous enverrai aussitôt par mail, mes conseils bien-être. Donc, nos battements du cœur. Je pense que vous commencez à comprendre à quel point on passe souvent à côté de quelque chose d'essentiel. Pourquoi le chakra du cœur est important Pourquoi m'y connecter est important Vous le verrez, et je le mets aussi pendant mon autre vidéo sur les 7 chakras, le quatrième, c'est le point d'équilibre des sept. C'est le point d'équilibre entre le 1 et le 7. Donc, il symbolise l'ensemble de ma colonne des chakras. Mais aussi mes battements du cœur. Quel intérêt Eh ben En fait, je sentirai principalement, c'est plus facile après une salutation au soleil, parce qu'évidemment, j'ai lancé mes pulsations cardiaques. Elles sont et plus rapides et plus fortes. Et d'ailleurs, je vous conseille de commencer à capter vos battements du cœur après vos salutations au soleil, parce que c'est plus facile, et de rester connecté à vos pulsations cardiaques, les yeux fermés, c'est encore plus facile, jusqu'à ce qu'elles s'apaisent, qu'elles deviennent donc, et moins rapides, et moins fortes. Et comme un mantra, comme un point de concentration, vous allez voir que facilement, vous allez rester connecté avec vous, vos respirations, votre cœur, et l'instant présent. Du coup, c'est tout gagné. C'est ce que je voulais en pratiquant le yoga. Améliorer tout, du physique au psychologique, à l'émotionnel, à l'énergétique, et apaiser ma tour de contrôle. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a semblé utile, bah partagez-la, likez, abonnez-vous, euh, ça devrait être par là. Et puis on se retrouve très très bientôt. Vous prenez soin de vous. Hein. Allez, au revoir.